Parce que nous on est plus près des forces de police pour l'habitude. Bien, le premier c'était bien. connaître cette bien. Ça sera pas la dernière hein, parce que. C'est vrai que l'annonce brutale vous a un peu tous surpris. Et il était important quand même d'avoir une, une, des réactions. Et, et aujourd'hui, il fait partie des premières réactions qu'on peut avoir contre euh, la fermeture. C'est comme ça, parce que la fusion, ce n'est pas un mot qui nous convient. Hein. C'est vraiment euh, la fermeture d'un lycée, et de surtout un lycée professionnel, euh, un lycée à taille humaine. Contre l'idée de, bah de, de remettre les élèves, hein. il y a l'idée des poulaillers géants en ce moment dans Lyon, et eh bien on est en train de faire pareil avec les lycées. Donc le trajet, je vous rappelle, on va aller jusqu'à l'hôtel de ville, là on fera des prises de parole, et, et après avoir envoyé le 27 avril un mail pour demander une audience, j'ai réussi à voir le directeur de cabinet hier, qui refuse de nous recevoir, sous prétexte que la mairie n'a rien, rien à voir avec cette histoire, rien. <rire> Donc, euh, ce sont ces mots. vous Voyez avec le conseil régional, euh, le conseil régional qu'on a interpellé aussi, et qui nous dit c'est la mairie. Voilà. Qui de la poule ou de l'œuf Je vous laisse dominer. Bon, après, c'est un jeu à trois, parce que le rectorat aussi, de son côté, passe les plats, hein, on peut dire ainsi, qui n'est pas mécontent, euh, de, dans un avenir proche, de faire je peux m'attacher <rire> peux, <pas> tâcher. <rire> je peux <pas> tâcher <rire> à la à <rire> Alors vous avez vu, même le temps était avec nous aujourd'hui, c'est un C'était d'ailleurs le cas pour euh, ce qui continue, et puisqu'on continue, hein, on vous donnera, euh, bien sûr il y aura d'autres rendez-vous pour ce, cette fermeture annoncée du lycée, je crois que c'est important aujourd'hui d'être ici. Alors, nous avions demandé aujourd'hui d'être aussi en audience, ça nous paraissait, on avait vu avec les les collègues du, du lycée, c'était important d'en savoir plus parce que les informations qu'on a sont contradictoires. Donc, un mail a été envoyé euh, à la mairie le 27 avril avec aucune réponse jusqu'à hier. Nous avons donc téléphoné à la mairie et réussi à voir le directeur de cabinet. Et écoutez bien sa réponse. Nous ne serons pas reçus car la mairie n'a rien à voir avec la fermeture du lycée programmée d'Auxerre. dans cette affaire. Les responsables, ce sont bien sûr la mairie qui récupère un bâtiment qui était dédié aux élèves. Et à quels élèves Les élèves de lycée Pro. Ensuite, la région qui est bien contente de faire des économies, puisque c'est son seul but actuellement comme politique éducative. Et puis bien sûr, la bienveillance du rectorat, bien content aussi de regrouper tout le monde pour faire des économies d'échelle et récupérer quelques postes dont les premiers sont celui du proviseur, celui de la gestionnaire et ainsi de suite. Donc voilà, ce sont les, les trois responsables actuellement euh, qui a commencé peu nous importe. En tout cas, on sait qu'il a payé la note et ça, ça nous fait insupportable. qui a payé la note. Les élèves en premier. Ces élèves qui ont déjà été durement impactés par le Covid. Rappelez-vous les conditions dans lesquelles ils ont été à travailler et menés à, à faire leurs apprentissages. On l'oublie déjà. C'était pas si loin. Ils ont vécu ça et on va leur proposer quoi De les regrouper, comme dans les méga poulaillers qui sont proposés dans Lyon, j'ai l'impression qu'ils sont pas le mot. Les élèves ne sont pas des poulets un petit alors j'ai un petit papier, parce que ça a été évoqué rapidement, mais... Ah, le maire Ah bah on a des questions à vous poser. Non mais soyez so so so honnêtes so honnête, sur les responsabilités. Non, non, non, non, non, mots, non je ne joue vous pas pouvez. sur les mots. Euh, si je à dis, à un donné, les écoles le quand, les plus quand je ferme une bon, école, il a plus de lycée. chère madame, chère madame, quand je lycée, ferme une, je une école, je prends la responsabilité de la fermer, c'est ma compétence. Quand on ferme un collège, c'est de la compétence du président du département. Et quand on ferme un lycée, c'est de la compétence de la présidente de la région. D'accord. on quand et on ferme un lycée. Et les locaux, les écoles, je suis propriétaire des écoles. Le lycée, je suis propriétaire. Je suis propriétaire. Pardon des, des écoles, écoles est oui. La mairie est mis, Des écoles, oui. Des écoles. Alors, je vais formuler moi une question. Est-ce que euh, la mairie veut bien récupérer, souhaite récupérer les locaux de Saint-Germain ou est-ce que s'il si, euh, n'y a je pas suis, de fermeture de Saint-Germain propriétaire de Saint-Germain. Donc, si la région dit... La mairie, c'est la région Je dis, je mets à disposition... De toute façon, ce pas moi. Historiquement, le lycée était à la disposition de la région pour mettre le lycée Saint-Germain. La région dit qu'il y a une baisse d'effectifs. C'est que... expect... Non, non, non, pas que non, non, non, non, ah, ah, non. Bon. Vous savez mieux que moi, La région dit qu'il y a une baisse d'effectifs. Le département dit qu'il y a une baisse d'effectifs. Le maire dit qu'il y a une baisse d'effectifs. En primaire, en 10 ans, on a perdu 500 élèves. Donc aujourd'hui, je ferme des écoles à Auxerre. Je regroupe des écoles à Auxerre. Parce qu'il n'y a pas assez d'effectifs. On va avoir des fermetures de classes à Auxerre à la rentrée prochaine. C'est annoncé, il n'y a pas assez d'effectifs. Ce n'est pas de mon fait. Les est pas enfants rien. sont donc une comptabilité. On parle Et de je ne suis pas ni le recteur ni la rectrice. On parle non, non. Donc, on est bien On Et je ne suis on pas le président de la République. Moi je dis, j'ai du, du foncier, donc je mets à disposition de ceux qui peuvent l'utiliser. La région me dit, il n'y a plus assez d'élèves, je rationalise mes établissements. Moi, je gère. Alors, pourquoi la région dit que la responsabilité est de la mairie hein Ah, bah parce que ça les arrange peut-être. Ah. Non, mais en fait, pour, pour l'anténaval, la, la, la, la, la, la région a le droit de maintenir le lycée au lycée Saint-Germain et de le fermer. Moi, je n'ai pas ce droit -là. Et donc, donc si, si la région souhaite conserver le lycée Saint-Germain dans ses locaux, la mairie laissera les locaux. D'accord. Et, et quand vous êtes rendu compte que, la mairie, que les locaux du lycée Saint-Germain appartenaient à la mairie, vous n'avez mis aucune condition auprès de la, de, de la région pour dire... Euh, dans ces Moi j'ai simplement là, euh... dit, si vous voulez libérer le bâtiment, il faut me le dire suffisamment tôt, pour que je trouve une autre destination. Qui a priori était déjà prévu depuis de longues dates. Hein. Alors, Alors aussi, on vous savez j'ai la fièvre acheteuse. On l a vu donc, si oui, on l'a bien compris. On l'a bien compris. Et donc vous êtes prêts à intervenir du conseil régional pour demander que le, le, le lycée ne ferme pas, et à soutenir du coup la mobilisation, On est quand même tous d'accord ici pour dire qu'on ne veut pas de la fermeture, puisque les conditions à la fois de, de la, la même, même manière qu'on vous voulait pas de, moins de, de, de formation, formation. la, la une, Si la région euh, décide tout d'un coup de se dire finalement ces élèves sont très bien là, c'est un lycée à taille humaine comme on l'a dit, la mairie suivra la décision là. Donc, à pas, est est de la région. Donc nous on va prendre à nouveau... Oui, mais il y avait bien une délibération, oui, les par exemple, pour de soutenir l'obtention de, euh, les... de, de, de moyens par Jacques Avion. En fait. Il y avait bien une délibération du conseil municipal pour soutenir les membres de moyens de la Oui, Mais de toute façon, je sais que pour certains d'entre nous, on n'est pas d'accord. Mais quand il y a une baisse des élèves, il y a des conséquences. il y a eu un sujet sur des collèges. Ça pourrait être ça, Si on essayait de chercher à ce que les conditions soient les meilleures possibles, ça pourrait être ça. On va investir 42 millions d'euros dans les prochaines années, entre autres sur les écoles, puisque c'est ce qu'on va faire ah, pour les copains de euh, geneviève c'est ce qu'on va faire au rosoir, c'est ce qu'on est en train de faire rétroite et c'est ce qu'on va faire au pied d'Alba. C'est-à-dire que qu'on va recréer des cités scolaires en mettant tout sur place et en mettant les élèves et les enseignants dans les meilleures conditions pour enseigner. Mais ce ne sont Alors pas les meilleures conditions. sur ce que vous me dites et on va enfin, obtenir davantage. Je pense que vous avez dit déjà suffisamment de choses, c'est que vous nous dites si la région décide... De garder le lycée Front sur site, la mairie euh, ne s'opposera pas, suivra, je, vous n'aurez pas le choix en gros. Je prends acte ça, ça, Voilà, vous prenez acte de je la décision pas de... la compétence oh, sur les j'insiste. Prendra... Non mais vous ne demanderez pas à casser la convention Je n'ai pas le droit de demander. Donc nous, ce qu'on va faire, on va demander à, à la région, région une audience auprès de madame... Écoutez. Et puis on verra et quelle Et, et j'aimerais pas que la région vienne se mêler quand je souhaite regrouper deux écoles. C'est ce qui va se passer dans l'Océrois quand même. On va regrouper des écoles. On est obligé. Parce que sinon on aura des fermetures des classes. Voilà. Bah mais nous, on va contre les et et de euh, des on pas contre le fermeture de l'ordre. On va sérieux, on va faire renoir, euh, on va travailler sur le point. Mais, vous Mais nous, on oui, est d'accord avec et nous, donc on se rejoint. là, on sera d'accord avec euh, vous. Pour regrouper les écoles Non, non, non Non, non, non Non, non Mettez des moyens moi, ah, voilà. classes, ah, bah, je, je vois pas ouais. en quoi le oui, fait... Mais euh... mais ça, ça, va ça va impliquer, regrouper les écoles, mutualiser les moyens, ça implique nécessairement des fermetures de, de classe et des de Donc ça, nous, et on ne peut pas être d'accord avec mais ça, puisque ce qu'on recherche, c'est des les meilleures conditions avec le moins d'élèves possible dans les classes, puisque c'est ce qu'il faut se faire au maximum. C'est impossible. Après, c'est pas toujours plus. Le département est le seul département de la région à avoir connu une fermeture de lycée en 6 ans. Le seul. Et un regret quand même, monsieur le maire, c'est que le temps que vous nous avez accordé ici, qu'on apprécie forcément, n'a pas été... Euh... Je préfère le consacrer avec tout le monde et avec les représentants, la preuve, mais une dame n'était pas d'accord. C'était bien comme ça. C'était important. Bon, les représentants... Oui, ont... bah, on ne bah, dit pas que vous êtes cachés, c'est dommage. Dans, Dans la non, délégation, il y aura eu des représentants il oui, y aura eu des, syndicaux, des, des, syndicaux, y aura eu des représentants de non syndiqués. il quand même bien Non la prochaine fois, pas, pas de problème. Non, non. On fera une demande d'audience sur, sur le parvis. Sur le parvis, c'est ça. Ah, oui, Isabelle. on viendra <rire> à... se voir tous à l'intérieur. Moi aussi, euh, je, je suis euh, ouais, filmé ouais, ouais, ouais, ouais. Donc voilà, Donc on ira voir la région, il n'y a pas de souci, on vous tiendra au compte de, de ce qui a été dit. Merci à vous. Oui, et et à on, on a bien pris note de que de vous de nous soutenez, enfin vous ne voulez pas récupérer les locaux si la région... Euh... D'accord. Ça, c'est votre interprète. Ah bah, ça y est je Ah bah, ça y ah est Si, si, mais il ne nous fait pas vous Ah bah, c'est pour le coup, c'est que vous ne forcerez pas... Mais vous avez filmé ce qu'il a dit, parce que... si la région ne Ans, si, je connais mes prérogatives, en tout cas, je n'ai pas la prérogative. Et finalement, est-ce que vous avez un projet J'en trouve rien, oui, j'ai la fière acheteuse. Un. Oh, bah, ça a déjà été publié, On a vu des vidéos. On a bah, vu, bah, bah, moi, j'ai deux, deux versions, hein, ah. avec ou sans. dire s'il y a un lycée euh, avec des élèves, je sais faire. S'il n'y a pas de lycée avec des élèves, je sais faire. Moi, après, je m'adapte. Mon job, c'est ça. Je bien faire quelque chose pour ton... Ça n'empêche pas d'améliorer. Mais aussi, la compétence et le pouvoir de décision, c'est bien la région. À bon entendeur. Ah, et sur les écoles, c'est l'Amérique. Donc on se sur les écoles. Okay. Mais, codes, dans par rapport à ça parce que mais, ça m'intéresse un peu ce que qu vous avez dit des des de des des des des de mettre des moyens pour les locaux oui il y aura des réductions de place. Il y aura non, ça par ça contre les moyens de fonctionnement donnés actuellement par la mairie aux écoles ah, et aux collègues sont largement insuffisants ils sont en réduction ils sont en réduction ils sont en réduction chaque année cest vous entendrez pas je pense des en grève on n'est pas d'accord sais Oh, voilà. Mais j'assume mes choix, voilà. Bon après-midi bon courage en tout cas. Ah, il va récupérer tout ça et donc il va rien faire pour que ça ne se passe pas, il va encourager. Donc nous par contre on va pouvoir dire et on va pouvoir porter cette volonté qui est la nôtre ici, que, que les services publics soient dotés de moyens supplémentaires de façon générale et qu'on ne retire pas et qu'on ne ferme pas encore un lycée. Euh, moi je voulais juste faire une intervention et je vais la faire rapidement euh, sur la question de la réforme de la voie professionnelle parce que c'est aussi le fond de, de ce qui se passe ici et ce qui se passe là avec le lycée Saint-Germain. Il y a aussi un enjeu plus large et national sur l'ensemble de l'éducation nationale en passant par le, pour le ministère par la porte des, des lycées pros. Et donc je voulais vous lire le, le communiqué qui a été fait par mon syndicat euh, FO euh, au niveau national. Donc au lendemain des annonces du président Macron et du ministre Renviail sur la réforme de la voie professionnelle, la SNEGA-PFO réaffirme son soutien à son syndicat, le sneta mobilisé depuis plusieurs mois pour la défense des lycées professionnels et des professeurs des lycées pro A travers cette réforme, le président Macron s'en prend au statut de tous les personnels et affaiblit le cadre national de l'enseignement public pour le soumettre aux besoins du patronat local. Donner la carte des formations à des CNR locaux composés de personnels d'acteurs économiques et des collectivités locales pour conditionner le maintien des filières et des postes, à la mise en place de projets particuliers et soumettre l'enseignement public aux pressions locales les plus diverses. Recruter des professeurs associés pour inféoder les missions des personnels aux besoins des entreprises. Dans la continuité du chaos des fermetures des lycées de Paris et du Grand Est, et là ici du coup de Saint-Germain, supprimer à la rentrée de 2023 80 filières qui ne correspondent plus au marché de l'emploi, cela réduit drastiquement l'offre de formation pour les jeunes et trahit la visée réelle de la réforme. La mise en adéquation, et c'est ça son objectif, la mise en adéquation de l'enseignement professionnel avec le marché de l'emploi, en parfaite continuité de la loi Pénicaud de 2018. Les propositions de reconversion en école, en collège ou sur des missions qui n'ont rien à voir avec l'enseignement à moins de 4 mois de la rentrée sonnent comme des injonctions à devenir des bouches-trous du système éducatif à l'encontre de la logique de corps et de carrière. Mettre en place un pacte pour imposer toujours plus de tâches définies localement et s'attaquer au statut alors que l'ensemble des syndicats le rejettent. Mettre en place un bureau des entreprises dans les lycées professionnels pour qu'elles viennent y faire leur marché et pour transformer les lycées pros, voire les collègues, en annexe de Pôle emploi. Faire entrer l'entreprise au collège pour une demi-journée hebdomadaire de découverte des métiers de la 5e à la 3e après avoir liquidé le service public d'orientation et fermé des centaines de CIO. Tout ça est scandaleux c'est insupportable et ce qui se passe là ici au niveau d'Auxerre avec le fermeture, ça participe de la même logique qui est la logique de destruction des services publics et de la destruction des services publics de l'éducation. Merci à vous. Euh, je ne vais pas prendre la parole pour euh, le SNES, euh, même si je suis aussi un représentant départemental, mais pour les collègues de Fourier, puisque au-delà des questions syndicales, euh, on est des enseignants, il y aura aussi les jeunes qui vont s'exprimer après, qui sommes touchés par les différentes annonces qu'on a subies le lendemain des, de la rentrée scolaire et qu'on avait eues en tant qu'annonce seulement la veille des vacances. Tout ça donne une impression euh, d'impréparation, donne une impression euh, d'agissement en catimini puisque j'imagine que les collègues de Saint-Germain avaient eu la même information, en réalité c'était depuis le mois de décembre au minimum, au minimum que tout cela était en cours de négociation entre le rectorat, la région et la mairie. 2021. Voilà. Alors 2021 c'était encore ce genre de projet, mais là on parle des éléments vraiment actifs. Alors entendre que euh, la mairie euh, s'est retrouvée euh, d'un seul coup par miracle mise au courant, on a un petit peu de mal à croire, mais on a tous euh, entendu que si jamais la région ne souhaitait pas fermer le site, c'était euh, une décision qui serait suivie par le, euh, par le conseil municipal. Et donc c'est là-dessus maintenant qu'on va devoir euh, réussir à pousser, en voyant euh, le conseil régional avec le soutien des organisations syndicales, mais pour essayer d'obtenir l'annulation. Alors c'est d'ailleurs pas le bon terme, parce qu'il n'y a toujours pas eu délibération, c'est-à-dire que ce n'est pas tranché officiellement, mais pour essayer d'obtenir que la fusion n'ait pas lieu. Pourquoi est-ce qu'au niveau de Fourier, il y a une opposition à cette fusion Pas contrairement à ce qu'on a pu lire ici ou là, parce qu'on ne voudrait pas des collègues de Saint-Germain ou des élèves de Saint-Germain. Vous vous doutez bien que le problème n'est pas là. Mais parce qu'on sait, pour avoir déjà un établissement de 1200 élèves, avoir un établissement qui concentre des publics issus de milieux sociaux défavorisés, on sait à quel point cela est difficile à gérer. On sait à quel point c'est néfaste en réalité pour les élèves. On sait les problèmes de vie scolaire que cela crée. Donc pourquoi essayer de créer un lycée encore plus gros, concentrant encore plus la difficulté, alors qu'on avait une structure qui fonctionnait, qui était efficace, et qui apportait des solutions aux au public que, euh, qui en avait besoin voilà. C'est ça que l'on veut défendre. Si jamais il y a une négociation à avoir euh, sur le long terme, oui, on peut éventuellement réfléchir à une réorganisation des établissements sur Auxerre, mais pas en diminuant les salles, pas en diminuant l'offre, pas en diminuant le nombre de collègues. Là, on pourra éventuellement travailler sur quelque chose d'intéressant. Et c'est pour ça que je voulais quand même remercier toutes les collègues de Saint-Germain, les collègues de Fourier qui sont présents, remercier les collègues des écoles, des collèges et des lycées d'Auxerre, puisque, sauf erreur de ma part, au cours de la manifestation, la totalité des lycées, lycées privés mis à part, assez étonnamment, mais la totalité des lycées de la ville était représentée puisqu'on avait des collègues de jacques Camio, on avait des collègues bien sûr de Foyer-Saint-Germain et on avait des collègues de Vauban. Voilà. Et c'est cette unité qu'il va falloir défendre, donc plus les collèges, les écoles. Si je représente en fait euh, tous les lycéens euh, de Saint-Germain, et euh, je, je suis contre la réforme. Euh, il faut vraiment se mobiliser et j'espère avoir des lycéens autour de moi pour, euh, pour qu'on se batte et qu'on lutte contre ça. Euh, contre Macron, contre les réformes, et abat le système ...élément pour les lycéens de Fourier, certains auraient pu euh, être là, hein, mais euh, au moins en ce qui concerne les représentants lycéens au CVL euh, du lycée Fourier, il s'avère que ce sont quasiment tous cette année des élèves qui sont soit en ce moment en formation pour les, élèves, euh, enfin les étudiants et étudiantes qui sont en BTS, qui, euh, qui pouvaient difficilement se libérer, soit des élèves qui sont sportifs de haut niveau et qui sont aujourd'hui et cette semaine tous en compétition nationale voire internationale. Donc ils ont normalement prévenu les autres euh, en fin de semaine dernière. Bon, hélas, euh, on n'a pas eu de, de retour. Mais en tout cas, eux aussi, et pour les raisons qu'on a déjà évoquées, sont opposés euh, à la fusée. C'est-à-dire que la prochaine étape pour nous, c'est de demander un rendez-vous à la région, ce qu'on ne va pas manquer de faire, et puis de monter à Dijon pour euh, leur demander euh, quel est leur projet à hein parce que le maire a bien dit qu'il suivrait la région. On a tous entendu la même chose. Hein C'est ce cool. que moi j'ai entendu, je ne sais pas si vous avez entendu la même chose. Prenez bien soin de vous en tout cas. Bon retour à chacun. Et puis à très bientôt. Merci à vous.